Pas de patrouille Je viens d'avoir des nouvelles de Carlos dans la jungle Des singes jouaient avec une fleur nauséabonde et ils se sont fait recouvrir d'une substance nauséabonde Aidons-les à se débarrasser de cette puanteur Tracker peut nous aider à trouver les singes en utilisant sa super Wii. -oui. Marcus peut utiliser son canon à eau pour donner un bain à ces singes puants Zuma peut aider Ruben à traverser la rivière avec son aéroglisseur. Pas de patrouille Tous à l'air patrouilleurs Aidons ces singes à se débarrasser de cette puanteur vont trouver les singes qui jouaient avec la fleur nauséabonde afin que Marcus puisse leur donner un bain avec son canon à eau. Aide Tracker à suivre le chemin et à se repérer en utilisant sa super Wii -oui. Tracker peut se balancer ici en utilisant ses câbles. Aide Tracker à se balancer au-dessus du fossé en utilisant ses câbles en appuyant sur X. Pas Croyable Maintenant, nous pouvons continuer de chercher ces singes puants. Ramasse toutes les friandises pour chiot en une mission pour gagner une friandise pour chiot spéciale en guise de récompense.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 ramasse toutes les frites Bravo Nous y sommes presque Il y a un labyrinthe ici Tracker peut utiliser sa Super Wii -oui pour suivre la piste sonore des singes jusqu'à la fin du labyrinthe. Utilise la Super Wii -oui de Tracker en appuyant sur B. Très bien nous y sommes Tracker peut utiliser son ouïe incroyable pour trouver son chemin à travers le labyrinthe. Appuie sur A pour l'aider. C'est ça Maintenant, suis la piste sonore pour trouver la sortie du labyrinthe. Une empreinte de pâte dorée Tu as réussi Essaie de voir... Souviens-toi Tu peux aider Tracker à entendre la piste en appuyant sur A. -toi, tu... « A ». Souviens-toi, tu peux te faire Tu as aidé Tracker à traverser le labyrinthe et à trouver le chemin jusqu'au singes Trouve toutes les friandes. Les singes puants sont quelque part ici Continue d'avancer avec Tracker afin qu'ils puissent trouver un chemin Jusqu'au singe. Tracker doit traverser l'eau. Nous avons besoin que Zuma utilise son aéroglisseur. Choisis la capacité de chiot qui t'aidera à avancer. Très bien Maintenant, nous pouvons continuer. Trouve et ramasse toutes les friandises pour chiot que tu peux une capacité de chiot que tu devrais utiliser. Passe croyable Il y a une empreinte de pâte dorée juste à côté. Tu as obtenu une empreinte de pâte dorée Ramasse toutes les empreintes de pâte dorée que tu peux trouver Bien Tu as aidé Tracker à trouver la piste des singes avec sa super Wii. -oui. Maintenant, Marcus doit les atteindre et utiliser son canon à eau pour leur donner un bain Marcus Continuons de suivre le chemin Tu as obtenu les priandises pour chiot Choisis la capacité de chiot que tu as besoin d'utiliser Continue de ramasser les friandises pour chiots quand tu les trouves. Tu as obtenu les friandises pour chiots je détecte une empreinte de pâte dorée quelque part ici. Tu as trouvé une empreinte de pâte dorée. Essaie de voir si tu peux toutes les trouver. Trouve toutes les friandises pour chiot que tu peux. Choisis la capacité de Chio qui t'aidera à avancer.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 Il y a une empreinte de pâte dorée juste à côté Une empreinte de pâte dorée Tu as réussi Ramassez toutes les friandises pour chio dans cette mission. Choisis la capacité de chiot que tu as besoin d'utiliser. C'est chouette Vise avec le jet d'eau en déplaçant le joystick gauche. Tu as réussi Tu es presque Continue d'avancer Ouais Tu as aidé Marcus à donner un bain à ses singes et à se débarrasser de cette substance nauséabonde Bravo la pâte patrouille Pour avoir ramassé autant de friandises pour chiots, tu as gagné une friandise pour chiot en platine Tu as obtenu toutes les empreintes de pâtes dorées Tu as déverrouillé une autre image. Tu peux... En...